Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je me trouve sur le marché de Naton, le marché hebdomadaire du mardi. Voici l'ambiance sur un marché typiquement thaïlandais, sur l'île de Koh Samui en Thaïlande et surtout en période de nouvel an chinois. C'est parti Comme vous pouvez le voir, il y a une vie moins touristique, comme celle de Nathan, plus authentique. Donc si vous voulez vraiment découvrir l'ambiance typiquement thaïlandaise sur l'île de Koh Samui, c'est l'endroit à rêver. D'ailleurs, je vous montre un petit peu des images qui me font vraiment sourire plus exactement. J'aime beaucoup pouvoir capturer des images comme celle-ci. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous montrer le petit marché de Nathan, le marché du mardi soir. Comme vous le voyez, au moment de l'hymne national, tout le monde s'arrête et il est proposé, je crois, deux moments différents de la soirée. Et pour tous ceux qui diront que, que Samui ce n'est pas la Thaïlande, eh bien, je vais leur montrer le contraire. Différents tarifs vont s'afficher sur les étals, donc pour information, 10 bahts correspond à 27 centimes d'euros, 20 bahts c'est le double, 53 centimes d'euros et 50 bahts c'est 1,33 euro ว่าน้องนั้นมีสายผู้ดี alors dans cet espace vous avez des tables à disposition, vous pouvez acheter à manger sur le marché et vous poser ici pour déguster ce que vous avez acheté. Dans cette partie-là, ce sont des, des agriculteurs qui, qui proposent à la vente leur production, de fruits, légumes. Et on est ici au bord du, du port, du port de Naton, qui est connu comme étant un port de ferry. Mais aussi un port de pêche. Petits concombres. Ici, ce sont des aubergines. aubergines taille. Ça, je ne sais plus. Et haricots kilomètres ici. Et c'est des goyaves. Et là, ce sont des pousses de bambou. les du poivre vert ici du poivre vert délicieux je vous fais profiter des derniers rayons du soleil Derrière moi se tient le marché. Le stand de sushi fait furieur. La musique que vous entendez correspond à la déambulation du spectacle à l'occasion du Nouvel An chinois que nous allons voir tout à l'heure. Alors, ça, c'est une délicieuse, un genre d'omelette avec du de taille dedans. C'est un peu frit. Alors, j'ai acheté du sticky rice cuit au barbecue. Et puis des, des sushis parce que j'adore ça. C'est entre 5 et 10 baht le sushi. Donc j'en ai eu j'en ai 7 ou 8. Plus de petits et ça m'a coûté 70 bahts, c'est-à-dire environ 2 euros. Marais est très utilisé dans la cuisine thaïlandaise. Ça sert notamment à faire la soupe tom yam. Les éléphants adorent ça aussi. Ok, kaponka. Non, le masque, c'est pas évident. Je vais passer par dessous. C'est délicieux. Kaponka. Mmh, délicieux. Alors, on a aussi des boissons, des jeux de des bien et des pâtes. alors là j'adore aussi, je viens régulièrement prendre... Alors c'est pas vraiment des pâtes taille parce qu'il n'y a pas tout l'assaisonnement, mais ce sont des, des noodles qui ont été cuisinés, c'est vraiment délicieux et puis mon petit stand a disparu ou alors il est plus loin je ne sais pas, là ah, il est là voilà ici ils font des, des petites gaufres à maison qui sont vraiment délicieuses ça oui. Ici ils font aussi des petits rouleaux frais. Ça ah. <tousse> <tousse> J'adore la nana. J'adore la nana. Et aussi des coquillages qui vendent déjà décortiqués. Alors c'est quelque chose qu'on ne connaît pas nous en Europe. Ils vendent des moules décortiquées ici. Et aussi euh, les, les gambas sont déjà ou les sont déjà nettoyées. Dans des petits tuyaux aussi. Le débat me plaît beaucoup. petit extrait du spectacle qui s'est déroulé sur le marché en ce 1er février 2022 à l'occasion du Nouvel An Chinois. Voilà, c'était Emma en direct de Naton, la petite ville située au nord-ouest de Koh Samui. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes. Ce sont des encouragements très précieux, ainsi que vos commentaires. Voilà, ils m'aident à savoir si vous aimez mes vidéos, ce que vous avez envie de voir. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À bientôt